Bonjour, ici David du blog tonwebmarketing.fr et d'ici quelques secondes, je vais vous mettre en garde face à une habitude que vous avez peut-être déjà et qui vous fait perdre 80% de votre temps. Alors, les experts et les médias ont tendance à dire qu'aujourd'hui, tout est plus facile car nous sommes dans l'ère de l'information. Alors, oui, d'accord, créer une entreprise devient accessible à tous grâce à l'abondance d'informations, mais c'est en aucun cas plus facile tout simplement car cette ère de l'information a créé des problèmes qui n'existaient pas auparavant. Donc, j'aurais pour ma part plus tendance à dire que nous sommes dans l'ère de la désinformation. Cette surabondance d'informations a bien sûr amené l'accès à de nombreuses informations à tout le monde, mais elle a aussi amené de nombreuses difficultés qui n'existaient pas auparavant. Alors, par exemple, beaucoup de mauvaises informations circulent ou des informations de mauvaise qualité, entraînant parfois plus de perte de temps qu'autre chose, ou aussi trop d'informations, ça rend addict, ça agit comme une drogue. Il y en a partout et quand on commence à lire quelque chose, bien sûr la tendance naturelle, c'est bien sûr de finir. Et ce temps passé à ingurgiter de l'information, c'est du temps passé non utilisé à l'action. Et un troisième point auquel on ne pense jamais, c'est que l'information non utilisée immédiatement est inutile. Est-ce que vous êtes par exemple capable de me citer rien que les titres de tous les articles que vous avez lus le mois dernier la plupart du temps vous avez oublié 50% des informations régurgitées le lendemain et plus de 90% la semaine suivante alors en réalité la mémoire décroît de façon exponentielle et il n'y a que quatre facteurs qui vous permettent de vous rappeler d'une information donc soit un moment fort de votre vie soit une information très récente que vous venez juste de lire ou alors une information utilisée constamment et qui est désormais devenue une habitude ou alors euh, une information que vous vous rappelez à partir d'un déclic, un élément tout bête qui va être associé avec l'élément en question et donc qui va vous rappeler l'information. Donc en conclusion, tout ce que vous lisez est probablement inutile. Et si vous ne prenez pas note de ce que je dis maintenant, en l'organisant quelque part, vous aurez probablement oublié la semaine prochaine. Et enfin, la surabondance d'informations entraîne une perte de la productivité. Elle nous influence à nous centrer sur la théorie plutôt que sur la pratique. Et les informations consomment de l'attention. C'est-à-dire qu'en focalisant notre attention sur ces informations, non seulement on n'a plus du tout de temps pour se focaliser sur les actions comme on a vu juste avant, mais aussi on a moins d'attention et donc de motivation. C'est en partie pour cette raison que la majorité des élèves répondront qu'ils ne sont pas motivés lorsqu'ils sont en classe à cause de la surabondance d'informations qui consomment leur attention, en contrepartie du manque d'action. Donc si avant les obstacles pour créer une entreprise étaient des obstacles physiques, ne pas savoir comment faire, besoin de budget ou autre, aujourd'hui ce sont plutôt des obstacles psychologiques, même si ce n'est pas un problème pour certains, ça peut créer une grande frustration pour beaucoup d'autres. Alors pour arriver à se protéger de ce problème, j'ai une directive toute simple, ne consommez pas une information si vous n'allez pas l'utiliser maintenant même. Elle sera tout simplement inutile. Mais il y a tout de même des informations que vous allez croiser et qui pourraient vous permettre d'acquérir de bonnes connaissances, comme par exemple un livre à lire qu'on vous a recommandé. Donc pour ça, j'utilise deux outils. Alors le premier, c'est Pocket qui me permet de conserver des liens à visionner ou à lire pour plus tard si l'information est importante. Et ensuite, il y a Evernote qui me permet de prendre des, des notes si j'ai déjà consommé de l'information. Ainsi, je pourrais la retrouver plus tard et donc m'en souvenir sans problème ou alors euh, de garder la formation en stockage. Pour la lire plus tard quand j'en aurai besoin et seulement quand j'en aurai besoin. Donc je la range dans la catégorie adéquate pour la vérifier et la lire le moment venu. Donc prenez cette habitude en faisant attention aussi à vos sources. N'hésitez pas à demander l'avis de celui qui sait quand vous avez besoin d'une connaissance. Si vous en avez besoin, ce sera beaucoup plus rapide. Et mettez en place ces quelques conseils pour lutter contre cette désinformation, cette addiction à l'information. Lorsque vous prendrez conscience que l'information non utilisée de façon immédiate est une information consommée inutilement, alors vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup plus de temps à votre disposition que vous ne le pensez. Donc je ne saurais que trop vous recommander d'utiliser cette information maintenant en installant Pocket et Evernote, puis à conserver vos liens pour plus tard et à noter les informations consommées et utiles dans Evernote. Donc merci pour votre attention, suivez mes autres conseils en marketing et en entrepreneuriat en vous abonnant à ma chaîne YouTube en cliquant au-dessus de la vidéo. Et à bientôt sur tonwebmarketing.fr.